Bonjour, je suis Sylvie Gaudy, je suis la directrice euh, du salon Vending Paris euh, pour le compte de la société euh, Ride Exposition. Euh, nous sommes aujourd'hui au troisième jour euh, de notre événement, euh, donc nous terminons malheureusement ce soir. Les, les deux premières journées ont été très très actives. Le troisième jour le confirmera mais nous avons une croissance très intéressante du nombre de visiteurs. Notamment parce que pour la première fois cette année, nous avons ouvert Vending Paris aux entreprises finales en plus des gestionnaires en distribution automatique. Cette année, nous avons accueilli 109 exposants, soit une dizaine de plus que l'année dernière. Près de 45% étaient des exposants en provenance d'Italie, donc très présentes cette année et on espère que ça continuera dans les années futures. Je tenais à remercier tous les participants à Vending Paris 2019. En premier lieu, les exposants qui nous font confiance et qui j'espère continueront à le faire, que ce soit dans le cadre de Vending Paris, mais aussi Sandwich and Snack Show, puisque beaucoup d'entre eux participent aux deux événements. Et puis, je tiens à remercier les visiteurs qui sont venus en nombre cette année, ainsi que tous les partenaires présents sur l'événement, que ce soit NAFSA, ou EVA et les médias et en tout premier lieu Vending TV.